Voici ce que vous recevez quand vous commandez un barboteur. Euh, le barboteur, trois pièces, est directement livré dans son sac. Et quand on l'ouvre, on a ces trois petites parties-là qui se nettoient très très bien. Et ça s'utilise extrêmement facilement. Vous l'ouvrez, vous remplissez de liquide jusqu'au jusqu niveau indiqué. Et vous le refermez et vous le placez dans votre couvercle ou dans votre bouchon qui est avec un petit œillet ou directement avec un bouchon. Bonne fermentation